Salut Eric, à mon tour de te remercier pour toutes tes vidéos qui m'ont débloqué pas mal de trucs et tu vois moi aussi je passe mon temps en forêt le plus de temps possible à faire du fly et à méditer A très vite, tchoss ouais, Dernière chose, j'ai remarqué que depuis que je fais tout euh, tipi, fly ou autre alors je sais pas s'il si y a une cause à effet mais en tout cas depuis ce temps là euh, je ressens vachement plus je suis vachement plus à l'attention de ce qu'il y a autour. Tu vois, la moindre, moindre odeur dans la nature, le moindre son, j'ai vraiment l'impression de capter ça dix euh, fois plus qu'avant. Donc la moindre petite promenade peut se transformer en un, une profusion de, de choses incroyables. Choses auxquelles on prêtait peut-être moins attention avant, mais maintenant c'est 100%. Tu vois. Ça c'est top. Alors je vais conclure avec ceci, après une petite analyse rapide. En fait, en fait euh, depuis que je suis donc les conseils euh, d'Eric à ses formations et tout euh, c'est comme faire un scan disque pour un ordinateur c'est à dire tout se classe euh, ce que le corps avait à dire bah, il l'a dit et donc après il y a de la place pour accueillir tout le reste chose qui était je pense inconsciemment bloqué avant enfin, moi qui passe des journées entières en forêt mais vraiment depuis que je suis tout gamin hein, je passe vraiment des journées entières dans des endroits où personne va Et euh, moi qui ai toujours eu l'esprit vachement encombré, là maintenant c'est clair, quoi. Je, je capte vraiment tout. C'est-à-dire je ne suis plus encombré par des, des pensées à la con. Euh, une fois que j'ai dit au corps, bah, vas-y, qu'est-ce que tu as à dire Ça se passe, ça prend 2-3 minutes. Bon, moi c'est assez long parce que j'ai un passif. Euh, voilà, qui est comme ça, mais bon, bref. En tout cas, euh, ça laisse de la place pour le reste. Pour les, les sensations, pour la vie, quoi. Voilà. C'était mon analyse du jour. Allez, je t'embête plus, de depuis, plus cette chose.